Coucou, alors on va tout de suite, euh, je vais inviter Nadia. Et... Bonsoir tout le monde. Allez. Nadia, voilà. Coucou. Ah, attends, là? Alors, attends, moi, j j de Alors, je ah. Je et bon, bah écoute, parfait. Bah c'est pareil, j'essaie de me caler depuis tout à l'heure. Ah, <rire> bon, ça va ah, Tout fraîchement rentré de mon week-end. Oui, c'est vrai <rire> C'est génial, c'est trop cool. Ça fait mm. du bien une pause comme ça. Oui, et euh, en plus ma sœur avait mis euh, le compteur de pas sur son smartphone. Et euh, bah tout comme tout, enfin voilà, tu as vu la différence aussi, en fait en ville on marche plus qu'à la campagne. C'est la folie. Et là du coup on a fait 15, plus de 15 km en deux jours. Ah ben, hein Donc euh, c'est pas mal. Et ça, et ça fait du bien, on sent ouais. que euh, ça, ça décharge énormément. On, est, on a beaucoup marché hier, hier après-midi. Et puis ce matin avec le le, sol, le coucher de, enfin le coucher le lever du soleil la brume matinale enfin c'est hyper poétique le matin je trouve les, les balades en forêt comme ça donc c'est des super moments qu'il faut s'accorder aussi euh, ah oui euh, ouais. en tant que maman je pense que des fois c'est bien aussi de se de se retirer enfin de savoir se mettre un peu en off et euh, je pense enfin moi en tout cas ça m'a pris énormément de temps <rire> de, non, euh, tu es hyper sollicitée aussi. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est un... euh, aussi dû à ça que j'arrive à davantage lâcher prise. Parce oui. que j'aurais peut-être un ou deux enfants, je... peut-être que je ne ressentirais pas ce besoin vraiment intense en fait, de me retirer pour moi. Alors que ben, tout simplement... Euh, c'est sûr que quand on est sur sollicité, tout de suite, on, on va tout de suite se dire, non, là, moi, j'ai besoin de faire une pause, en fait. Mmh, c'est vrai. Et, euh... Et ça fait partie de l'équilibre euh, activité, repos, euh, dont on va <rire> d'ailleurs parlé dans, dans notre Masterclass. C'est ça, tout à fait. Donc, ouais, euh, l'alternance de des saisons, aussi. Pardon Et de l'alternance des saisons, les saisons les oui. plus actives. Et les saisons, est comme là, on dans l'automne-hiver, où, du coup, on va vraiment baisser le rythme pour ne pas être à compte et pas bah perdre de mm l'énergie, -hmm. parce qu'en fait, si on est dans la résistance, si on est dans le dans le faire à fond, comme on le fait, on peut le faire l'été, oui. on va perdre énormément d'énergie, et du coup, on va arriver au printemps été, et on ne pourra même oui. pas de cette saison là donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de retrouver un équilibre sur l'année, en fait, finalement, de répartir l'énergie intérieure, à caler sur l'énergie extérieure. C'est ça. Et en ça. plus, euh, en fait, si on regarde aussi euh, de très près l'énergie naturelle de notre environnement, qui est la nature, ben on, on a, enfin, on sait exactement en fait ce qu'il faut faire. Enfin, c euh, la, la nature nous, nous dit euh, très clairement. Bon, ben là, euh, on ralentit. Euh, ne serait-ce que le cycle, le cycle du soleil. Oui. qui en fait, euh, très clairement, nous, euh, on, est, euh, on a besoin, et ça aussi, on en parlera dans, dans, la, dans la masterclass, mais le soleil est très important. Et en fait, euh, on a besoin euh, de, de lui. Et en même temps, bah, le matin, en fait, euh, l'hiver, notamment, bah, il est moins présent, bah, c'est pour nous inviter à aller nous reposer chose qu'on a du mal, euh, on a quand même du mal à faire en fait hein, de, oui, oui, oui. de couper, de reposer de, euh, je pense qu'en plus comme tu disais tout à l'heure on est vraiment dans cet euh, objectif aussi euh, bah, que ce soit en toute saison de toujours euh, faire faire faire et comme tu dis en fait ce qui se passe c'est qu'à un moment euh, bah, on arrive à un, à un, à un mental parce qu'en fait on va, on va conscientiser davantage le, la fatigue mentale euh, parce que le corps même si on sent la fatigue corporelle, même si on a des tensions même s'il si y a des choses des fois chroniques on est toujours enfin, je trouve qu'on a un rapport aussi et ça on en parlera dans la masterclass aussi qu'on qu prépare ensemble euh, le côté d'être dans la je sais pas comment dire le mot mais moi j'appelle ça un peu dans la dureté enfin, on est... Euh, on attend vraiment toujours d'avoir très mal au niveau du corps, alors que le mental en général on, cons on conscientise un peu plus facilement. Oui, en fait, que on a bien, euh... oui, si, si, si, euh, ça c'est quand on prend effectivement ce recul euh, intellectuel sur les choses. C'est vrai que euh, on a besoin de, de rééduquer. C'est-à-dire qu'on a été déséduqué. Il y a des générations. Pas tant que ça, finalement, mais quand même, qui sont passés par des vies citadines et qui, du coup, ont été complètement coupés de ces cycles-là. Mm -hmm. euh, je trouve que les enfants sont, sont tout de suite euh, beaucoup plus branchés, euh, que ce soit euh, bah, l'énergie du soleil d'été ou, euh, ou du repos, beaucoup plus euh, l'hiver, etc. Ils rallongent d'eux-mêmes euh, les temps de repos. Oui. Euh, ils observent beaucoup plus la nature, ils ramassent les marrons, ils touchent aux feuilles, ils demandent pourquoi ça tombe, pourquoi il y en a qui poussent. Enfin, voilà, ils sont, ils sont beaucoup plus... Euh, voilà, en lien avec ça et nous euh, bah on l'est quasiment plus parce que peu de gens travaillent vraiment la terre alors ça revient un peu mais euh, oui. mais quand même peu par rapport à avant et du coup oui d'être vraiment comme dis, les mains dans la terre pas dans euh, l'agriculture comme on la connaît comme euh, l'agriculture intensive d'exploitation euh, de, voilà, agricole comme on dit oui, exactement et donc, du coup, le fait d'être déconnecté de ça, ça fait qu'on suit le modèle euh, capitaliste d'être toujours dans la production, de toujours faire plus. Et puis, euh, on nous a fait croire que l'été, en fait, on devait se reposer, partir en vacances, etc. Alors que, traditionnellement parlant, l'été, c'est là qu'on qu travaillait euh, euh, le plus. Et eh oui, on préparait l'hiver. Donc, c'est ça qu'on est censé faire. Mais... On va, on va euh, annoncer, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le, la masterclass, sur comment ça va se passer, comment on va présenter les choses, tout ça. ça va venir. et on a une grande, grande surprise à vous, à vous dévoiler ce soir. Oui, c'est vrai qu'on de... a, a préparé ensemble de belles choses. Ah ouais ça va, ça va être canon, j'ai trop hâte et là est, on est dans les starting blocks, pour la ce live <rire> on un deuxième live. On va nous poser des questions si vous ne les posez pas ce soir euh, et après on lancera du coup. Donc les inscriptions c'est jusqu'au 24, déjà il faut quand même resituer mmh. les choses. Donc je vous ai jusqu'au 24 octobre pour vous inscrire dans nos liens en bio chez, voilà, chez toi ou chez moi, peu importe. Mmh. Ça va au même endroit euh, parce qu'on travaille ensemble. Et donc c'est 24 euros, c'est vraiment un prix cadeau. On a décidé qu'on allait faire ça pour euh, bah, atteindre un maximum de mamans et de familles. Et justement, l'une des grandes annonces de ce soir, c'est que notre objectif, c'est vraiment d'atteindre minimum 100 familles. Moi, j'ai vraiment à cœur de, de toucher, c'est ce que j'ai fait en écrivant mon premier livre, en bonne santé toute l'année, de toucher à un public le plus large possible. Oui. Et je veux vraiment que cet automne-hiver... Il y ait de moins en moins d'enfants malades avec des petits rhumes, des otites, des gastro, enfin qu'ils en aient un peu, mais que ce soit cadré et puis que ça ne se répète pas. Il faut vraiment sortir de ce cercle-là. Mm. Et donc, l'idée de la masterclass, c'est vraiment qu'on vous apporte euh, bah, un maximum d'outils, que vous soyez équipés pour préparer. On est vraiment dans du préventif. Si ça arrive, pouvoir accompagner et surtout mm. que ça ne se reproduise pas. Donc, mm. Voilà, on va vraiment faire ça, et donc 100 familles, ce bah, c'est pas tant que ça, donc c'est super facile à atteindre, mais on, on va compter sur non, Je vais vous à... À pour nous aider à le faire. Donc on a déjà pas mal d'inscrits, mais on veut vraiment atteindre cet objectif. Donc euh, bah toutes les, les 100 premières familles qui vont s'inscrire, du coup, il y aura plusieurs surprises qu'on vous ouais. dévoilera peut-être lors du deuxième live ou ouais. Oui, oui on... on va on va on va faire un petit peu. Euh, voilà, on ne va pas tout euh, spoiler, comme je non. dis, euh, <rire> on garde le suspense, mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, Nadia, en plus, il va y avoir un aspect aussi, beaucoup, où euh, on est là aussi pour la famille, donc pour les enfants, et on est là aussi pour accompagner les mamans, en fait, à prendre soin euh, de leur santé, mais de la santé de leur famille, en en étant sur du préventif et en évitant aussi ben, toutes les maladies, euh, comme je dis, euh bobos de l'hiver qui peuvent mettre à mal aussi l'organisation de la famille style, euh, quand une gastro débarque, enfin moi je le dis, nous on est six. quand euh, il, y a, il y a une personne de la famille qui a la gastro mais c'est le branle-bas de combat à la maison donc nous on est, euh, voilà c'est important pour nous de, euh, de faire justement ce, cette masterclass pour amener des solutions sur du préventif et euh, d'aider un maximum de familles, comme tu le dis Nadia, à bien euh, euh, savoir voilà, comment prévenir. Si oui. ça arrive, qu'est-ce que je peux faire Parce que voilà, c'est important aussi, on, ça, ça arrive. Hein. Euh, qu'est-ce euh, qu'on fait en phyto Qu'est-ce qu'on peut utiliser en barba Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'alimentation J'ai beaucoup de questions sur l'alimentation, là j'avais oui. Les gens ne savent pas comment, comment switcher mmh. une alimentation hypotoxique qui va soulager le système digestif et permettre du coup d'avoir euh, un, un, un quotidien euh, ben plus light à gérer déjà parce qu'il y a quand même la présence auprès de l'enfant donc oui. du coup si en plus on peut moins cuisiner ben, tant mieux c'est ça je crois que ça arrange oui. tout le monde et le oui, système digestif, de, il y a moins de travail c'est ça de pas parce que souvent en fait quand Merci. il y a des enfants malades c'est quand même les adultes les, les, les parents euh, les accompagnants en fait de ces enfants qui bah, qui fatiguent à côté donc, on est encore plus susceptible, Exactement. ensuite, de, de recevoir en fait, euh, bah, la bactérie ou le virus. Le virus et là, euh, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut gérer les enfants malades, et il faut se gérer bah, soi-même. Et, euh, et là, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, bah, pour quelque chose où on pourrait se remettre euh, assez rapidement, ça va prendre des semaines au niveau énergétique, alors que, euh, bah, Nadia, tu connais les solutions, elles, elles existent, elles sont connues. Et, euh, et à nous, en fait, euh, aujourd'hui, bah, de par notre travail, de, euh, bah, de pouvoir en fait, euh, transmettre, euh, transmettre ce savoir sur un format en plus. Parce que, comme tu le dis, on a eu beaucoup de questions sur le format. Et c'est quelque chose... Euh, on a beaucoup travaillé aussi ensemble sur la question que du format. Bien, parce que on, on sait exactement que les mamans... On a des quotidiens qui sont euh, bah, toujours quand même assez intenses, il faut le dire. Donc, on a vraiment préparé le format pour qu'il soit pratique. Donc, ça veut dire que la masterclass, vous pourrez euh, tout à fait être accompagné. Euh, on, vous pourrez nous écouter de votre euh, voiture, euh, comme euh, regarder des vidéos euh, qu'on va faire. Moi, j'appelle ça des capsules vidéo. Donc, c'est des vidéos courtes, mais qui vont vous apporter vraiment toutes les infos nécessaires et euh, des fiches. On va travailler aussi sur une fiche très, très concrète, très précise. Et on, on, enfin, je trouve que en tout cas, ça nous tient ouais, aussi le ouais. au cœur de travailler sur le format et que ça puisse vraiment être sur le, le quotidien de la vie de maman aussi, parce que ben, on n'a pas forcément le temps d'avoir euh, des masterclass d'une heure ou d'une heure et demie. Donc, c'est très important pour nous, de travailler sur, sur un format qui est euh, ben parfaitement adapté à, à nos vies, et d'ailleurs à nous aussi, n'est-ce hein, pas Nadia Je pense que... Oui, en fait, on va, on va le faire ensemble, nous, on va regrouper, on va le faire sur un temps quand même, on va dire, bloqué dans notre agenda, à toutes oui. les deux. et après, l'avantage là, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de mon savoir, de mon expérience, etc. en cabinet, et de toute la partie vraiment euh, euh, hyper pratico-pratique, logistique, elle est tellement forte, Carole, pour ça, parce qu'elle euh, euh, elle fait hyper attention à justement euh, être au plus, de coller au plus près de vos besoins. Donc je trouve mmh. que cette formule, de, moi je sais que j'écoute énormément de podcasts, ça me nourrit, euh, j'ai adoré, euh, j'ai été élevée à la radio en fait, j'adorais ça. Et c'est vrai que ce format-là, moi, j'écoute souvent un petit truc dans la salle de bain pendant 10 minutes. Après, je remets dans la cuisine un quart d'heure après. Et si c'est euh, saucissonné sous cette euh, forme-là, et que vous avez par exemple chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, vous savez où vous en êtes. Vous pouvez tout de suite euh, enclencher sur le prochain. C'est beaucoup plus simple que d'avoir une grande vidéo mmh. ou un grand podcast. Donc, c'est sur ça que, que Carole, bah, tu vas apporter ton expertise euh, euh, technique. <rire> tu en as une énorme. On a déjà fait des podcasts ensemble. Enfin, voilà, oui. c'est Ouais. c'est un vrai plus pour vous maman parce que euh, les experts en général euh, connaissent leur sujet mais ne savent pas comment le transmettre toi non seulement tu es experte dans ton domaine et je, tu peux rajouter ta touche aussi au niveau euh, oui. euh, de l'organisation au niveau du zéro déchet ouais. et puis aussi comment mettre en place parce oui. que moi en plus c'est une expérience que j'ai faite euh, à la lecture de ton livre, il y a, si je ne me trompe pas, je devais être enceinte d'Éden, donc ça doit faire un an et demi, un an et demi que j'ai lu le livre, et à la suite de ça, on a commencé à échanger en, ensemble, et ça a été une, enfin, vraiment une magnifique rencontre, et donc j'ai commencé à mettre en place, et au fur et à mesure, ben, je me suis rendu compte de, comment au fil des saisons mettre ça en place pour que ça fonctionne bien comment apporter aussi aux enfants euh, parce qu'il y a des choses auxquelles ils ne sont pas forcément habitués donc voilà, oui, de mettre en place les habitudes ça euh, tu en parles très bien aussi donc on en parlera ensemble euh, Vous aurez dans la tout. classe enfin, il y aura vraiment ces quelques très complets et à un prix comme tu disais, 24 euros c'est hyper accessible, vraiment ah, une consultation, c'est 80 euros et en 1h30, euh, je traite en général une problématique. On, on fait évidemment l'état des lieux de la personne et on traite une problématique. Là, vous allez avoir plein de problématiques différentes qui seront euh, spécifiées, Pardon. détaillées, euh, vous aurez tout. Et donc sous, sous un format beaucoup plus simple qu'une que vidéo d'1h30 ou même qu'une consultation, c'est pas toujours évident, prendre des notes, etc. Et vous pouvez les revoir, vous pouvez les réécouter, c'est des choses qui, que vous pouvez garder à vie en fait, parce que je veux dire, les saisons ça ne change pas, les, les virus euh, de chaque saison ne changent pas vraiment non plus, bon là, dernièrement on en a eu un gros, mais, <rire> mais je veux dire... Non. Oui, à la base, il n'est pas, pas saisonnier, donc ouais, euh, on euh, ne va pas le compter. <rire> exactement, et, et donc voilà, tout ça c'est vraiment pour le partager avec un maximum de familles, de, famille, de mamans, d'enfants, pour que cette saison-là se passe au mieux et, euh, et même carrément avec euh, moins d'appréhension, de la joie, oui, oui. Quoi, et, voilà, les familles euh, abordent ces saison là avec enthousiasme même. C'est ça. Ben, C'est sûr. Ça et puis peu. en plus, on peut... Euh, euh, C'est très... Euh, euh, C'est une saison si... Enfin, euh, comment dire... C'est vrai qu'on assimile facilement en fait à ces... Euh, moi, je dis les bobos de l'hiver. Mais en fait, euh, c'est des choses, très clairement, on, on doit être dehors, même l'hiver quand il fait froid. Même on, on doit être un maximum dehors. Et en fait, si on est bien préparé, notre organisme, il est fait pour être dehors, même, même quand il fait froid. Même, enfin, on, on, si on attrape euh, des, des Enfin, ces maladies, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part en fait absolument il y a un équilibre qui n'est qui pas Enfin il y a quelque chose qui, euh, qui coince, si je, peux, si je peux dire ça comme ça mais c'est euh, important de ben justement de pouvoir en amont ok, l'hiver approche. et puis en plus là on est enfin, au niveau du, du timing euh, c'est génial parce qu'en plus là c'est vrai qu'on a eu on a encore de belles températures, l'organisme n'est pas encore trop perturbé par le changement de saison qui, qui est quand même très doux cette année, je trouve. Donc là, c'est vraiment le moment mais, euh, parfait pour justement euh, avoir ces connaissances et mettre en pratique tout de suite. Chose qui est très importante aussi, de mettre en pratique rapidement et euh, de, oui. de justement pouvoir mettre ses connaissances, tout de suite. « Bon, bah tiens, euh, là, ça y est, j'ai eu le premier chapitre. Euh, j'ai regardé euh, le premier format. Bon, bah, OK, ça, je comprends. Euh, Qu'est-ce que aujourd'hui je peux mettre tout de suite en place ?» Il y a des ouais. fois, il y a certaines choses. Euh, moi, par exemple, en plus, on, décore, on, on le fait par saison. Donc là, c'est vrai qu'on est sur l'hiver. Donc, c'est beaucoup plus facile de mettre en place quand on est sur une saison... Une, euh, une, enfin, on aborde plusieurs problématiques, mais on est sur une prévention de l'hiver. Et c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens-là que des fois d'avoir, par exemple, euh, ben, vraiment de, des connaissances euh, sur euh, la globalité d'une médecine alternative où là, on dit « Ah, il faudrait faire ci. »« Ah, puis il faudrait faire ça aussi. Et » puis, Et puis, en fait, on s'y perd un petit peu. Là, on va vraiment en plus amener une... une un Guide pour mettre en place chez soi et, euh, et puis vraiment savoir bon, ben bah voilà, point 1, qu'est-ce que je peux mettre en premier chez moi en place Et puis bon, fais, voilà. Mmh. Voilà, la phytothérapie à voir, quelle forme de phytothérapie est-ce qu'on a envie d'utiliser Est-ce qu'on veut une forme classique, à savoir des tisanes Est-ce qu'on veut de la gémothérapie, donc des, des extraits de bourgeons Est-ce qu'on veut des macéras Est-ce qu'on veut des extraits de plantes fraîches comment est-ce que ça prend, où est-ce qu'on les achète, combien est-ce qu'on en donne, à quelle fréquence, quelles sont les plantes qu'on donne en préventif, donc pour vraiment anticiper et préparer le système immunitaire pour qu'il soit fort, parce que n'oubliez pas que plus il est fort, moins on est malade. Donc le but c'est quand même de commencer vraiment en amont, c'est le but de la naturopathie, euh, de, de renforcer un peu à l'instar des, des personnes qui vont en salle euh, de sport pour se muscler, euh, on va muscler ce système immunitaire, on va le faire travailler, et donc il sera beaucoup plus résistant face aux virus et aux bactéries quand ils les rencontreront. Tout le monde n'a pas la grippe. Les gens qui l'ont, c'est les gens qui ont besoin de se nettoyer ou qui ont besoin de... Voilà, ils sont, ils sont affaiblis à un moment donné où ils n'ont pas eu les nutriments oui. qu'il fallait pour... Oui, où il y a trop de toxines et en fait, euh, bah, l'organisme est, est, affa... est, en fait, est affaibli déjà. En fait. Donc, et euh... ça, on peut vraiment on peut l'éviter... Alors, pas complètement chez les enfants, il faut qu'ils soient un minimum malades, évidemment, mais on peut éviter des épisodes à répétition oui. et, et les espacer surtout. Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on travaille la flore C'est pas juste acheter un probiotique à la pharmacie. Mmh. C'est vraiment plein de petites choses qu'on fait au quotidien à la maison et qui, euh, si on en oublie un, ben on en a un autre. Et puis, euh, si l'enfant, à une période, il veut bien faire un truc, mais qu'il ne veut pas en faire un autre, c'est pas grave parce qu'on sait qu'il y a tout un système, un écosystème en fait qui est en place qui fait que ça va aller. Et lui, en fait, on lui apprend aussi. Moi, c'est un truc auquel je tiens énormément, c'est apprendre en fait, à mes enfants comment prendre soin d'eux. Parce que euh, c'est trop facile que de juste aller chez le médecin et dire bah, « ok, il a ça, vas-y, prends ton médicament mmh. ». C'est pas ça prendre soin de sa santé ou prendre soin de ça, soi. Ça, évidemment, on le fait quand on en a besoin qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il y a plein de petits bobos, parce que là, on ne parle pas de maladie, on parle de bobos, de, du quotidien, etc. Mmh. Euh, et on ne passe évidemment jamais euh, à côté du rendez-vous chez le pédiatre. Ça, c'est quand même important de le rappeler aussi. On travaille main dans l'instant avec, euh, avec les médecins. Mais euh, on peut accompagner tout ça par plein de, de, de, de réflexes, en fait, dans le quotidien pour... Euh, que ça se passe je... On va pas tout dévoiler, on ne va pas rester non plus super longtemps pour surtout de vous faire un coucou et de vous annoncer que vous aviez jusqu'au 24 pour vous inscrire. Après, ben, ce sera trop tard parce qu'après, on ferme en fait. Oui. Et... Après, on plus... enfin, comme on disait avec Nadia, en fait, euh, au niveau de la date, je... Enfin, je vais aller un peu plus loin au niveau de l'explication la... de, de pourquoi on a fait en, en ouverture-fermeture, Nadia. C'est parce qu'on est vraiment, comme on disait, sur un atelier où on est sur le préventif. Alors certes, il y, a des, il y a les solutions pour les bobos de l'hiver, comme on dit, mais le principe, c'est vraiment d'être sur éviter euh, les, bah, tous ces bobos d'hiver et puis bah, prendre soin de soi, de la santé de sa famille, de sa santé et d'avoir des connaissances aussi importantes. On dit souvent, bah là, Nadia l'a redit plusieurs fois, on va parler alimentation, c'est quand même quelque chose de très, très, très important, de fondamental. Et bah en fait, c'est maintenant qu'il faut préparer l'arrivée de l'hiver, et dans un mois, un mois et demi, ce sera <rire> le, le moment sera aussi passé, on sera, oui. le euh, voilà, les, les températures c'est vraiment euh, c'est euh, maintenant c'est maintenant, maintenant l'énergie est là l'énergie aussi pour moi de, de vous le soleil est en raison voilà, et c'est pour ça que je, on s'est fixé ce minimum de 100 familles parce qu'il faut vraiment qu'on change mmh. les choses il faut que ça s'arrête, euh, tous ces trucs euh, à répétition, les parents qui viennent qui s'en sortent pas, etc c'est fini, pas. ça. On, pas. Pas. on passe à, à autre chose maintenant, où, euh, les parents ils savent euh, les enfants savent et donc ça va se trans retransmettre de génération en génération. Mmh. Aidez-nous à partager au maximum. Euh, nous pendant ce temps-là, pendant que vous, nous aider à, à, à partager, à transmettre, etc. Cet atelier qui va avoir lieu. Euh, nous, on travaille sur les bonus parce que du coup, on vous prépare des bonus. C'est pas des bonus. Euh, moi, je, le bonus que je vais vous offrir, il sera payant après. Donc, euh, mmh. c'est vraiment un super cadeau que je vous fais toi tu t'en dévoileras plus aussi sur toi et oui. quand qu'il sort, alors il faut qu'on leur annonce un petit peu quand est-ce qu'il sort, parce qu'elle s'inscrivent pour le 24, mais après on le sort quand C'est ça <rire> et bien c'est assez rapide euh, c'est qu'en fait le 24 et ensuite le comment dire, l'atelier et sera en ligne le 27 voilà, voilà. vous Donc, savez tout le 27, l'atelier sera en ligne. Et donc, le 27, minuit, après, c'est bouclé. Euh, on part avec euh, voilà, toutes les mamans. Et donc, comme on disait, on compte sur vous pour partager un maximum. Parce qu'en fait, euh, ça va permettre ben, déjà à des mamans de découvrir que ces solutions, elles existent. Parce que j'en suis sûre, il y a aussi beaucoup de mamans qui sont tout le temps sur du curatif alors que le préventif existe. Et ça, fin, euh, il faut... Enfin, euh, toutes les mamans devraient connaître. Enfin, euh, au, euh, au moins, voilà, il y a des choses au niveau de, de l'alimentation. Enfin, Nadia, tu as un savoir qui... qui moi, je trouve... Euh, on n'est pas sur euh, de la médecine moderne. C'est des connaissances qui sont là depuis tellement longtemps. Et il y, y a eu une cassure en fait, au niveau de, de la transmission de ce savoir. Et aujourd'hui, bah, de pouvoir aussi, bah, en fait, grâce au réseau, aussi aux réseaux sociaux, ah, à l'internet, bah, retransmettre ces connaissances, c'est ju juste, juste génial. Enfin, moi, je trouve vraiment top de pouvoir partager avec ça, euh, d'être ensemble. Assez, super, hâte de... Mmh. Euh, il faut nous retrouver bah, le, le, les plus nombreuses possibles je dis euh, je suis au féminin parce que bah, ma communauté elle est féminine donc euh, j'ai hâte oui. de Moi, vous aussi beaucoup beaucoup de femmes euh, mais euh, après s'il y a des, euh, ah, y a des, si des, des papas, papas c'est euh, bienvenue au papa aussi <rire> donc, bon. à très vite euh, on vous laisse nous envoyer des questions si vous en avez euh, vous pouvez les poser là tout suite. on vous garde encore 2-3 oui. minutes et puis ah, après oui. euh, mais okay, ça, bah un privé. Niveau, ça peut être... Et puis, euh, puis voilà. Oui, ça, ça, être... ça. ça va être vraiment chouette de pouvoir, de pouvoir partager et transmettre sur, euh, sur ce thème. Ça va être vraiment chouette. Donc... Est-ce euh, qu'il y a, je que y a des questions pas... J'en vois pas. Je, je balaye un peu, mais je crois pas qu'il y ait des questions. Alors... Ah oui, bah, je crois que je fais la même chose que toi, Nadia, je balaye <rire> Non, je pense que. Ok. Il n'y a pas eu de. Bah, Inscrivez-vous et puis on se retrouve très vite alors. Voilà, et les liens, bah, comme tu disais Nadia, le lien, c'est. Bah, vous allez dans le. Soit mon lien dans ma bio ou dans le lien de la bio de Nadia. C'est vraiment. Euh, dans tous les cas, ça arrive au même endroit. <rire> donc, oui. c'est. Alors, ah, on a une question. Donc... Oui, c'est du style. Tout à fait, il est possible d'acheter l'atelier sans y assister parce qu'en fait il sera, euh, c'est ça qui est génial c'est que bah, Carole tu vas nous préparer euh, oui. des formats euh, podcasts, mais en différents chapitres euh, différentes oui. vidéos donc vous pouvez soit si vous avez une, une mémoire visuelle ou auditive, enfin vraiment il y en aura pour tout le monde mais ce sera oui. la même chose sous différents formats et, et après il y aura le PDF en plus que vous pourrez du coup imprimer mettre sur votre frigo ou avoir dans la salle de bain, enfin l'endroit que vous consultez régulièrement oui. pour avoir ces rappels là donc il y aura tout en fait c'est un condensé euh, de prévention pour euh, l'automne-hiver. Voilà. Et puis ça va être top parce que vraiment, enfin, les formats, euh, je pense que euh, voilà, ah, si. je comptez sur moi, maman de quatre enfants, ouais. comptez sur moi pour vous <rire> faire des formats aux petits oignons et puis euh, vraiment d'avoir des choses très, euh, très pratiques, un maximum de connaissances, mais sur des temps pour que vous puissiez euh, vraiment faire les choses euh, les plus facilement et efficacement possible pour, euh, bah pour euh, que ce soit facile chez vous, vraiment oui parce qu'on veut on, moi j'ai vraiment à cœur de transmettre et surtout que ça ça s'ancre en fait, c'est à dire mmh. que ça devient un réflexe chez les mamans que les enfants regardent observent, fassent, euh, vive et que à leur tour en fait que nos enfants n'aient pas besoin d'apprendre qu'ils sachent déjà, mmh. moi c'est mon souhait le plus cher, c'est de, de voir ces enfants grandir en, en ayant déjà intégré ces réflexes là et je suis mmh. sûre qu'on peut y arriver il faut juste que, que, que chacun s'y mette. Et c'est pour ça que c'est un petit prix. Parce qu'en fait, ce genre d'atelier-là, en général, c'est des grands prix. Et mmh. c'est voilà, quand même de, de l'expertise, de la technique, du temps, etc. Et, Et là, là de il, faut, il, a, il faut juste de poser des questions, il faut le faire. C'est ça. Et beaucoup de travail aussi, hein, Nadia. Enfin, nous, c'est vrai qu'on ah, a, oui, oui. a calculé euh, enfin, le, au niveau de notre travail, c'est vrai que c'est... Euh, c'est vraiment vraiment quelque chose euh, 24 euros pour euh, là on est vraiment sur du partage euh, euh, c'est c'est vraiment un cadeau aussi euh, de, de, de, de, de ce prix là pour pour vous donc euh, par rapport à tout euh, voilà, notre travail notre nos connaissances tout ce que l'on met euh, et puis euh, et puis notre cœur aussi que l'on partage ah bah, et, euh, et sur tout hein. ça <rire> On le fait avec beaucoup d'amour pour, bah, pour toutes les mamans, pour les communautés qu'on a aussi parce que c'est vrai. vraiment du soutien de, bah, de connaissances, de partage, d'échange et c'est ce qui fait aussi que c'est vraiment génial de pouvoir partager et puis bah, de, de travailler aussi sur... Sur ces thèmes et sur euh, sur cette même sur ces mêmes valeurs et ces mêmes volontés aussi, parce que c'est quelque chose qui nous rapproche énormément aussi, donc euh, ça c'est cool. Voilà. Bon, bah, Petite question que... de Fanny. Alors Fanny demande oui. donc, effectivement, vous avez jusqu'au 24 pour vous inscrire, après c'est fini. Donc les filles, c'est maintenant. En Faites le maintenant, mmh. mettez-vous appel mais après ce sera trop tard il sera plus disponible ouais. euh, pas avant l'hiver prochain donc c'est maintenant et ça démarre effectivement le 27 vous aurez accès à tous les formats donc audio là, vidéo, vidéo papier vous aurez tout euh, donc à euh, y oui. maintenant et puis ben bah, nous on file et on se dit à bientôt bah, oui bon bah à bientôt tout une, une bonne soirée à toutes les mamans parce que j'ai vu beaucoup de mamans et puis bah, <rire> les papas si j'en ai voilà, si, <rire> si certains sont passés. Et puis, ben, est-ce qu'on euh, met les replays disponibles sur nos oui, groupes Oui, peut-être. Absolument, absolument. Bon, voilà, une très, très bonne soirée. Puis, Et à puis, euh, à bientôt. Ouais. Ciao. Salut. Bisous.